Imaginez une vie où vous pourriez vivre sans avoir besoin de travailler, où l'argent rentrerait tout seul. Ça semble presque trop beau, mais imaginez l'espace d'un instant, qu'est-ce que vous feriez de votre vie Si vous n'avez plus à vous préoccuper du travail, que vous n'avez plus à vous lever, que vous n'avez plus à voir vos patrons et, votre, et vos collègues Qu'est-ce que vous feriez Est-ce que vous passeriez du temps avec vos enfants Est-ce que euh, ben, vous vous feriez plus plaisir Est-ce que vous voyageriez Qu'est-ce que vous feriez de votre temps Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous intéresse, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que ça peut sembler un peu utopique de se dire euh, « Ben, je peux gagner de l'argent sans travailler ». Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Il y a des personnes dans le monde, vous le savez, les plus grandes fortunes en général ont travaillé très très dur au début. Mais après, voilà, une fois que la machine était lancée, on va dire que euh, leur intervention devenait de plus en plus euh, ben faible et puis du coup ben l'entreprise euh, arrivait à tourner plus ou moins toute seule quand on fait bien les choses bien sûr parce que des fois on aime travailler et donc du coup on travaille 50 heures par semaine euh, parce que justement on aime ça et là je pense à par exemple Elon Musk ou des personnes comme ça qui adorent travailler et qui ne s'imaginent pas du tout une vie sans travail mais je pense quand même qu'il y a une grande partie d'entre nous euh, qui nous qui nous disons quand même ben si je peux éviter de travailler profiter de la vie profiter euh, ben pour faire des loisirs, faire du sport, sortir, passer du temps avec les gens que j'aime, eh bien, ce serait quand même vachement cool. quoi. Et donc, du coup, moi, ce que je j'ai mis en place dans ma vie, c'est... Euh, ben Voilà, j'ai créé mon entreprise déjà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps puisque, euh, voilà, j'ai créé énormément de choses. Mais pourquoi Parce que ça me tenait à cœur et parce que ça me remplit vraiment de joie de faire ça. Mais par contre, je me suis toujours dit que s'il y avait des possibilités d'investissement, c'est-à-dire... L'investissement, c'est on place son argent dans quelque chose qui nous en rapporte plus. Logiquement, c'est ça. Alors, bon, on connaît tous hein, le livret A, les choses comme ça qui rapportent. Pff, que dalle <rire> Autant ne rien faire. Hein. Euh, mais il existe également des investissements beaucoup plus intéressants. Et là, qui peuvent rapporter énormément. Alors, bien sûr, euh, ces investissements-là vont être risqués. Ça va être la bourse, ça va être l'immobilier, ça va être des choses comme ça où on va investir dessus. Alors, avec plus ou moins de risques, hein, bien sûr, euh, Voilà, si vous placez plus ou moins d'argent. Mais il y a aussi des petites choses qui vont être plus confidentielles, on va dire, et qui peuvent rapporter bah, tout autant, voire bien plus, mais sur du plus long terme. Et ça va demander peut-être un petit peu de travail de votre part aussi. Si jamais ça vous intéresse, eh bien là, euh, je me suis associée à une entreprise euh, qui vraiment euh, a fait un boom énorme aux États-Unis, au Canada, et qui commence tout doucement à se développer dans le reste du monde on est au tout tout tout tout tout début ça fait que quelques mois qu'ils ont commencé à ouvrir justement euh, ben les choses à l'international et donc là si vous avez envie d'être des pionniers qui avaient envie justement de développer ben, en plus un service qui va aider tout le monde ça va aider euh, les hommes les femmes les jeunes les, les actifs les inactifs les retraités ça va aider absolument tout le monde à plein de niveaux à faire des économies à voilà à faire plein plein plein de choses comme ça et euh, donc du coup à se faire beaucoup plus plaisir dans la vie de tous les jours et si voilà vous partagez ça avec d'autres personnes et eh bien euh, vous êtes récompensé par cette entreprise et donc moi je trouve que c'est vraiment un système gagnant gagnant parce que non seulement l'entreprise pro propose des services qui vont aider tout le monde et aux états unis c'est encore pire parce que voilà ils n'ont pas de sécu ils n'ont pas de choses comme ça donc ils vont aider ces personnes là donc voilà moi je trouve que les valeurs sont vraiment euh, hyper hyper intéressantes. et donc en plus de ça si vous partagez ça comme vous pourriez recommander bah, un boursorama netflix ou, ou quoi que ce soit ben bah, là on en fait vous êtes récompensé sur du très long terme c'est à dire qu'en fait bien sûr vous êtes récompensé tout de suite mais en fait vous devenez rentier et c'est ça qui devient intéressant, c'est que plus vous allez en parler, plus ben voilà les, les choses vont se développer et en plus, ben, c'est juste génial parce que c'est un service qui va répondre aux besoins de tout le monde, on n'arrête pas d'entendre on n'a pas assez de pouvoir d'achat on aimerait pouvoir faire plus, on aimerait pouvoir faire partir plus en vacances mais les, vo les voyages, tout ça c'est trop cher et bien là, c'est une solution qui répond à tous ces problèmes là, donc c'est potentiellement une entreprise qui va pouvoir toucher mais des millions de personnes. Donc imaginez être au tout tout tout début de ça et en parler autour de vous. Imaginez ce que ça va faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est juste énorme. Donc en fait si vous avez envie de faire partie de ça, moi je vais accompagner 15 à 20 personnes ultra motivées. Attention, hein, j'insiste bien sur le ultra motivé. Parce qu'en fait, euh, je veux pas perdre mon temps avec des gens euh, qui veulent seulement euh, profiter des services. Et alors, il n'y a pas encore tous les services qui sont en place, hein, vu que ça s'ouvre à peine, à peine chez nous. Euh, donc là, vous serez déçus si vous voulez juste être client. Moi, je veux des visionnaires, des gens qui voient long terme, des investisseurs. En plus, l'investissement, c'est ridicule. C'est moins de 100 euros, hein, beaucoup moins de 100 euros. Donc, c'est hyper ridicule. Si vous avez euh, voilà moins de 100 euros à investir dans quelque chose... J j'ai envie de dire, même si ça vous rapporte rien, au final, c'est quoi le risque en gros <rire> Voilà, vous risquez pas votre maison, vous risquez pas euh, votre vie, euh, c'est vraiment un micro-investissement. Et si vous en parlez autour de vous, et eh ben ça peut vraiment vous rapporter énormément et donc du coup euh, moi je trouve que c'est vraiment une opportunité en or et j'avais envie de vous en parler j'ai longtemps hésité à le faire, à en parler sur euh, sur ma chaîne parce que je savais pas trop comment ça allait être euh, perçu mais j'avais fait une vidéo justement sur Robert Kiyosaki où je parlais de l'investissement et qui avait euh, vraiment beaucoup plu parce que justement c'est quelque chose euh, qu'on qu ne voit pas trop et moi j'ai plusieurs aspects dans ma vie c'est autant euh, ben, j'aime aider les autres donc déjà ça c'est super important pour moi j'aime les aider sur le plan professionnel et personnel. Euh, j'aime euh, parler ben, de tout ce qui est développement personnel parce que pour moi, c'est important euh, ben, d'être développé pour pouvoir également développer ben, tout ce qui est sur le plan professionnel. Hein. Quand on est personnellement, euh, quand on a des peurs, quand on a des blocages, on ne peut pas réussir pour moi professionnellement. Donc, j'aime vous aider sur ce plan-là. Et euh, j'aime aussi parler de l'aspect financier parce que pour moi, euh, quand on a la liberté financière, on a automatiquement la liberté de temps, la liberté euh, ben de déplacement, on peut, donc la liberté géographique, on peut vivre n'importe où dans le monde. Si on n'est pas lié à une entreprise en particulier fixe, où il faut se rendre du lundi au vendredi, à tel endroit, de telle heure à telle heure, eh bien on a une vraie liberté. Et pour moi la vie c'est ça, c'est être libre, c'est pouvoir euh, profiter de son temps, parce que il faut bien savoir une chose, c'est qu'il y a deux ressources qui sont les, les plus importantes et ce n'est pas l'argent, c'est le temps et c'est la santé. Si vous avez le temps et la santé, et bien sûr si vous avez l'argent qui soutient tout ça, mais l'argent la, je le mettrai en troisième position, vous avez absolument tout pour finalement vivre une vie beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libre. Et moi c'est mes valeurs fondamentales, c'est de me dire je veux être libre et pour être libre, et bien il me faut un moyen, un support qui est le support financier. L'argent n'est ni bon ni mauvais. On peut l'utiliser pour faire des mauvaises choses, pour faire, pour acheter des armes, pour faire la guerre. On peut l'utiliser pour des très bonnes choses. Moi, par exemple, j'utilise une partie de l'argent que je gagne pour la reforestation. Je vais également investir, ben, entre guillemets, euh, participer à des œuvres de charité, parce que pour moi, c'est extrêmement important d'aider les autres. Et en fait, vous pouvez avoir cette vision-là de vous dire « je veux gagner plus d'argent que ce que je gagne actuellement ». Et euh, une partie de cet argent pourrait être là pour aider les autres, peut-être pour même aider votre famille. Moi, c'est aussi un projet que j'ai d'aider euh, personnellement certains membres de ma famille à, à pouvoir partir plus en vacances, à pouvoir faire des choses comme ça, à faire, à avoir des plus dans leur vie. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez que vous avez envie de mettre en place quelque chose dans votre vie, mais peut-être que vous ne savez pas du tout par où commencer, que vous ne savez pas, euh, que vous ne connaissez pas les bonnes opportunités c'est souvent le cas et moi longtemps je les ai cherchés et là du coup maintenant euh, voilà vu que vu que je suis un peu plus connue c'est vrai que les opportunités m'arrivent un peu plus facilement et j'ai envie de le partager avec vous parce que pour moi la plus grande réussite dans ma vie bah, bon à part ma famille bien sûr le côté personnel mais aussi sur le plan professionnel ce sera d'aider un maximum de personnes à être plus heureux dans leur vie à être plus libre dans leur vie parce que pour moi c'est quelque chose de tellement tellement tellement ancré euh, dans mes valeurs que euh, si vous, vous avez aussi, ne serait-ce que cette envie de vous dire « j'ai envie d'être rentière » ou, ou « rentier euh, ». Je ne parle pas que aux femmes, c'est vrai que je parle beaucoup aux femmes sur cette chaîne, mais, mais voilà, si vous êtes un homme, vous êtes concerné aussi. Et j'ai envie de le faire dans un système bienveillant, sans arnaquer les gens. Je veux vraiment que ça aide un maximum d'autres personnes. Si vous avez cette, cette valeur-là profonde aussi, et si vous avez la vision long terme de vous dire « Je vais mettre en place quelque chose d'énorme parce que là, on est au tout début, on est aux fondations. On va être les racines sur laquelle cette entreprise va pouvoir se bâtir. » Et si vous avez envie d'être une racine forte et que je vous accompagne dans ce projet, parce que quand j'accompagne quelqu'un, je le fais pas à moitié, donc, je, je n'accompagnerai que quelques personnes, comme je vous l'ai dit, euh, parce que je ne veux pas me surcharger de travail et parce que je ne veux me concentrer que sur les personnes qui sont motivées. Donc, il faudra me montrer vraiment que vous êtes motivé Et si c'est le cas, on ira très, très, très loin ensemble. Et là, je ne vous parle pas de 1000 euros par mois, ni de 10 000 euros par mois. On va aller beaucoup plus loin. Mais attention, je ne veux pas euh, que... Euh, que vous ne pensiez qu'à l'argent. Je veux vraiment qu'il y ait euh, vraiment d'autres valeurs qui viennent derrière, parce que les gens qui sont que cupides, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. Donc, euh, si c'est votre cas, voilà, faites autre chose, faites de la bourse de l'immobilier ou autre chose, euh, en sachant que c'est pas forcément mauvais, c'est juste plus risqué. Euh, et puis, euh, voilà, je ne veux accompagner que des personnes ultra bienveillantes qui font ça vraiment pour aider. Si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez. On se retrouve juste en dessous, dans les commentaires, dans la barre d'infos. Je vous donne euh, un lien pour me contacter directement. On en parlera ensemble, on se fera un petit coup de fil, euh, enfin on, on se passera un petit appel et puis on verra si on a envie de, de bosser ensemble, si vous correspondez vraiment aux, aux valeurs que je recherche, aux personnes que je recherche. Et si c'est le cas, ben, on pourra aller très très loin ensemble. Pour ma part, je vous fais un énorme bisou comme toujours et je vous dis à très très très bientôt pour les prochaines vidéos.